Chers traders et investisseurs, lundi 17 juin, bonjour. Écoutez, ce matin, c'est Waterloo morne-plaine. Il ne se passe strictement rien et on s'ennuie ferme sur les marchés. Ces derniers sont vraiment atones et sont vraisemblablement dans l'attente des, des résultats de la Fed. De la Fed prévu mercredi soir pour savoir s'il va y avoir baisse des taux ou combien et quand, etc. etc. De plus, par chance ou pas, le président américain n'a pas tweeté ce week-end, donc les traders n'ont rien à se mettre sous la dent. Pour notre part, nous n'avons pas changé d'avis et tout en restant prudent, nous ne sommes pas baissiers comme nous le disions courant de la semaine dernière. La patience et le contrôle de ses nerfs sont partie intégrante du trading. Et aussi bien en day trading qu'en swing trading, nous vous rappelons ce que nous disons souvent sur nos salles, qu'une, que pas de position est une position. Donc, dans ce calme plat, ce matin, nous avons quand même réussi à tirer notre épingle du jeu et avons réalisé deux trades gagnants sur deux, générant deux médailles. Nous vous souhaitons à tous de très bons trades et à demain.